91 MHz à Montpellier et ses environs, 103.1 anime et son agglomération via le réseau Alliance Plus. On marque une pause en musique, un extrait de l'album de Patty Bora, Tac à News Path, euh, Patty Bora que l'on reçoit dans un instant. Vous êtes sur FM Plus et vous faites bien. de vous joindre à nous MHz à Montpellier, c'est environ 103.1 anime et son agglomération via le réseau Alliance Plus. Aujourd'hui dans votre magazine hebdomadaire Montpellier ma ville, nous mettons la lumière sur les femmes, les, les femmes de courage généreuses, solidaires et surtout talentueuses. En première partie nous étions en compagnie de l'association Soroptimiste International Club de Montpellier Marie-France Combi et Jacqueline Cornu nous ont fait part de l'événement de du 17 octobre dernier. Premier salon dédié aux femmes qui s'appelle « Talent de femme » au pluriel. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des futures manifestations de cette association. On poursuit avec du talent au féminin. D'ailleurs, lors de la pause musicale, vous avez pu avoir un aperçu de son registre avec un extrait de sa discographie qui a pour titre, l'extrait en question « Tac a News Path ». Il s'agit bien sûr de Patti Bora. Patti Bora, bonjour et merci de nous rendre visite ici dans nos studios. Bonjour euh, à vous. Alors, euh, vous venez de sortir un EP. Que pouvons-nous dire sur cette nouvelle création? Alors effectivement, je viens de sortir un EP, quatre titres. Mmh. Et le titre de Peak of the Eagle, euh, c'est un titre euh, Je me suis inspiré euh, de l'Inde, je me suis inspiré euh, mon monde est plutôt spirituel. Mmh. Et du coup, euh, j'ai euh, voilà, écrit sur, euh, sur les lieux comme le Pic de l'Aigle. Mmh. Mais le Pic de l'Aigle, ce n'est pas le sommet du massif du Jura, hein, 993 mètres. Hein, c'est mmh. autre chose. Hein. Le Pic mmh. de l'Aigle, c'est il euh, y a quatre endroits en fait, où, euh, le, où a été le Bouddha. Mmh. Et en fait, l'Inde, c'est le pays du Bouddha Chakaouni. Et c'est un monde tout à fait euh, vraiment spécial, mm -hmm. puisque c'est très spirituel. Et du coup, et le, les lieux, c'est des lieux sacrés. Et Bodhagaya... Des lieux sacrés euh, liés au bouddhisme. Oui, tout à fait, mm -hmm. parce que c'est mes sources d'inspiration. Mm -hmm. Du coup, Bodhagaya, c'est le lieu de l'éveil du, du Bouddha, et l'arbre sacré où le Bouddha, euh, Shakyamuni, a dû faire face euh, aux différentes armées du démon. Mmh. Voilà. Wow. Ensuite, il y a un deuxième lieu euh, euh, où le Bouddha a été, c'est Sarnath. C'est un deuxième lieu sacré mmh. où le parc des gazelles, le lieu euh, où du premier serment de Shakyamuni, et le lieu de naissance de la Sangha bouddhiste, de l'association des bouddhistes, ou la, la communauté bouddhique. Et ici aussi, mmh. on voit s'éveiller euh, Tel des tours de pierre, des grands stupas qui contiennent les reliques du Bouddha. Ensuite le troisième lieu sacré. Mmh. C'est Il y en a combien au total Quatre. Il y en a quatre, hein très quatre, bien. Oui oui oui. Alors Kuchinagar, hein, c'est le lieu du Nirvana et mmh. le lieu de la mort du Bouddha. Aye. Et ensuite, le quatrième. Ça se complique. <rire> et le lieu, le quatrième lieu, donc oui. là on arrive au quatrième lieu, c'est le Pic de l'aigle, de pic of the Eagle, mmh, le lieu de l'enseignement du Sutra du Lotus et des enseignements euh, Vraiment spécifique, mmh. et là, il doit son nom à la forme du rocher. Alors on peut penser que c'est un lieu comme un petit peu les Himalayas, euh, des grandes montagnes mmh. Mmh. très hautes, mais en fait c'est des petits rochers, et euh, c'est un rocher qui s'élève, et sur ce pic de de l'aigle, en la fameuse cérémonie dans les airs, son hein, sont, sont décrits un petit peu... Euh, la, la cérémonie dans les airs, mmh. avec 400 mètres d'altitude et n'étant pas aussi impressionnant que les hauts sommets de l'Himalaya, parce que c'est des petits rochers. Mmh, et là, le Bouddha, il a tout simplement euh, enseigné... Il a transmis donc son... Son enseignement. Mmh. Voilà, ça c'est le pic de l'aigle. Très bien, et donc c'est le, le titre, de, de c'est le premier titre hein, de, du CD donc, que, que, que, vous, que vous sortez. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète et arrangeur, plus d'une corde à votre guitare, n'est-ce pas <rire> Oui, tout à fait, tout à mm -hmm. fait, tout à fait, voilà. Alors, je... oui. Vous êtes une artiste autodidacte Tout à fait, euh, puisque j'ai beaucoup joué dans la rue, j'ai... Euh, j'ai travaillé aussi dans le métro, À Londres À Londres, oui, mmh. effectivement. Et donc, j'ai travaillé avec un groupe irlandais, c'était très intéressant de travailler dans la rue, parce que ça, c'est vrai que là, il y a le public qui est, euh, qui est en direct, mmh. et euh, du bah, coup... C'est une sacrée école, quand même, hein C'est une école, c'est l'école de la rue oui, oui, oui. Et là, du coup, on partage en direct, mmh. mmh. c'est très intéressant aussi, voilà. Ah, complètement. Alors, euh, dans votre musique, on sent une générosité qui se dégage de vous. Ce sont les, les voyages qui ont formé ce désir de, de partager avec, avec les autres Alors, les voyages, il euh, y en a eu quelques-uns. Il y a eu des voyages en Angleterre, il euh, y a eu des voyages au Maroc. Mm -hmm. Voilà, effectivement, c'est ça en fait. C'est le fait de partager avec les autres qui est euh, important. Donc, c'est vrai, effectivement, j'ai... Voilà, je, je trouve que c'est très important de pouvoir donner mmh. de soi et de pouvoir partager avec les autres ce que l'on, ce que l'on a euh, fait, créé, écrit, même si euh, ça a déjà été dit. Euh, mmh. Voilà, mais mmh. l'écriture, le fait de dire, le fait d'écrire quelque chose, et, et ça, c'est important de pouvoir le retransmettre c'est mmh. une façon d'exprimer la liberté d'expression pour moi c'est la chose la plus importante mmh. qu'il soit et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment l'amour en fait hein, mmh. voilà le pouvoir exprimer alors euh, là, là j'évoquais les voyages mais c'est vrai que le le fait d'avoir joué comme ça dans des lieux publics euh, à Londres euh, ça fait partie des voyages, c'est une sacrée aventure, hein on, le, on le disait. Qu Qu'est-ce qu que vous en tirez de cette expérience euh, londonienne Alors ce que j'en tire en fait c'est euh, de pouvoir euh, être euh, plus sereine euh, maintenant euh, en France avec euh, justement cette expérience euh, et... Et donc, euh, pouvoir euh, continuer à donner cette musique euh, que je veux créer, que je veux continuer à, à donner. Mmh. Alors, certainement dans des futurs festivals à venir. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de, de, de continuer à travailler, à donner euh, avec euh, amour et passion ce que j'ai à partager. Alors, Avec les auditeurs. Alors, vo vo vos influences sont rock. Hein, vous vous inspirez des chanteurs des années 60. Ce sont lesquels Alors, il y a plusieurs chanteurs, effectivement. Il y a Jimi Hendrix, que j'ai adoré. Il y a Eric Clapton. Et il y a... Il euh, y, y a les OU. Mm -hmm. Et il euh, y a les Rolling Stones. Et oui. <rire> mm -hmm. Voilà, tout ça, c'est vraiment... Euh... Ça fait partie de ma génération, ça fait partie de. Euh, voilà, des, des, des, des années qui m'ont vraiment inspiré, même mm -hmm. si maintenant on y revient hein, aux mm -hmm. années 80. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je pense que j'ai été beaucoup inspiré par ces, par ces années euh, 60, 70, 80. Voilà. Mm -hmm. Alors, euh, comment c'est toutes ces tendances hein, des, de, des musiques au sein des années 80 à nos jours, vous ont-elles euh, orienté vers justement cette musique euh, à connotation spirituelle Ah, tout ça c'est un... <rire> c'est un, un... <rire> long cheminement <rire> Oui, c'est un long cheminement, effectivement. C'est un long cheminement intérieur, c'est le cheminement de la vie que tout un chacun, en fait... Euh, vie, parce que je ne suis pas différente en fait, mm -hmm. de, de vous mm -hmm. je ne suis pas différente de quelqu'un d'autre, mm -hmm. et du coup c'est vrai que on forme tous euh, on, on est tous un même cœur dans des corps différents mm -hmm. et ça c'est chacun souffre dans la vie mm -hmm. chacun euh, émet des, des joies, chacun souffre chacun est heureux et la, la vie, elle est comme ça, hein. est, à un moment donné, on est heureux, à un moment donné, on est triste. Euh... Donc du coup, c'est ça aussi les émotions. Et les émotions, on veut les retransmettre. Euh... Mmh. Ce cheminement de la vie, il n'est il est pas égal, il n'est pas tout le temps « Voilà, je suis au top, c'est super mmh. ». Je suis heureuse, oui peut-être demain on va perdre quelqu'un dans notre famille Et puis du coup ben, les émotions elles seront dans le bas voilà. C'est oui, ce les, aléas de, la c vie, les aléas de la vie Donc et tous oui. ces aléas ça nous emmène justement mmh. à créer quelque chose qui est de la vie quotidienne mmh. Et cette vie quotidienne on le retransmet dans, dans notre musique, dans ma musique Personnellement ça c'est mon monde Voilà. Mmh. Donc je le retransmets dans, dans la musique et dans l'écriture alors, dans, dans ce nouvel EP, bon, vous, euh, votre, votre instrument de prédilection, c'est la guitare. Oui, guitare, guitare électrique aussi. Là, le dernier album mm -hmm. va être la guitare électrique. Là, j'ai tout fait à la guitare électrique. Et, et vous êtes accompagnée de combien de musiciens sur scène Alors, euh, je suis accompagnée de deux musiciens en fait tout électro mm -hmm. Donc, il y a Karine, une jeune femme, mon fille qui m'a qui m'accompagne mm -hmm. et on a deux guitares alors on a fait des concerts euh, pour l'instant à la maison c'est très très sympa mm -hmm. on fait des concerts euh, dans des appartements mm -hmm. et donc du coup c'est vraiment très agréable d'être à deux guitares parce qu'on n'est pas obligé de mettre le son très mm -hmm. fort mm -hmm. et avec une guitare on peut très bien aussi s'accompagner on peut aussi mettre des bandes son ça c'est encore une autre façon d'exprimer mm -hmm. et de faire voilà mais moi j'aime bien euh, voilà toutes mes chansons en fait ont été euh, J'ai essayé de les faire sauf deux morceaux qui sont très difficiles à interpréter maintenant à la guitare. Mmh. Justement, le pic de l'aigle, je n'ai pas encore trouvé la méthode pour la, la, la, la refaire à la guitare, mais j'espère que ça va venir. Eh ben, <rire> écoutez, ben, on, compte, on compte sur vous et sur votre talent. Alors prochainement, vous allez peut-être, comme vous m'avez dit il y a un instant, peut-être participer à différents festivals. Alors pour suivre justement votre actualité, on doit se rendre donc sur quel, sur quel site Alors sur patibora.wordpress.fr comme Parfait. Patibora. Hein, Patibora. Donc, ouais. euh, ben merci, merci de cette visite. Bravo pour ce travail que vous menez avec beaucoup de passion et d'amour. Merci. Merci à vous, merci à l'équipe FM. A bientôt, au revoir. C'était Montpellier, ma ville, votre magazine hebdomadaire qui présente les temps forts de Montpellier et ses environs. Aujourd'hui, c'était un numéro euh, consacré aux femmes de talent. Je vous dis à très vite. Bye bye. Montpellier, ma ville. Montpellier, ma ville. Montpellier, ma ville. Montpellier, ma ville. Montpellier, c'est ma ville. Montpellier, c'est ma ville. Montpellier, ma ville.